Vraiment, je vois un aileron comme ça, et je fais. Et elle me dit « bouge pas !» J'ai fait... Quand j'étais petite, j'étais partie en Guadeloupe. Je nageais, j'étais contente, j'avais plus de bouée, ou comme ça. D'un coup, je vois un requin, et je me et je me réveille chez ma grand-mère en Guadeloupe. Moi, dès que je mets un vêtement, il faut toujours que ce soit du côté droit. En match, il faut absolument mettre la chaussette droite, la chaussette gauche. La troisième, c'est qu'un jour, quand j'étais petite, ma mère m'avait dit du jour au lendemain, ah, on va pas à l'école, on va en Guadeloupe. Finalement, on est resté genre quatre mois. La chaussette, c'est vrai. Moi, je pense c'est un des trucs truc sur la Guadeloupe. Euh... Le premier, je dirais. qu'il. Déjà, t'as dit tu nages. Oh <rire> Après oui. elle a précisé qu'elle avait les bouées. Hein. La première. C'était la dernière. Oh. Ah, ouais. Oui, je me suis vraiment évanouie. Bien. Vraiment, je vois un aileron comme ça. Et j'ai fait. Oh. Elle me dit, bouge pas J'ai fait. Quand j'étais en Angle on allait faire des tournois au Fidji. C'est le premier match, on joue, et là je cours, je vais dans mon but. Je dis, ah oh, c'est bon, je suis toute seule et tout. J'attends, je regarde. J'ai pas vu qu'il y avait une meuf qui m'avait suivie. Elle m'a plaqué de derrière et je me fais la clavicule. Je commençais le rugby en Angle Je connaissais Mathieu à et le même Club. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux un peu plus raides. Je suis allée me faire des soins et tout chez le coiffeur. Le coiffeur a mis un produit pas bon pour sur mes cheveux. En fait, mes cheveux sont tombés. Et du coup, ils ont dû, ils ont dû couper, et maintenant, bah, ils sont un peu plus bouclés. Ah Comment voilà. je te promets C'est la dernière, dernière. la dernière oh, Ok, c'est la dernière. Ah J'ai pris un train, mais mauvais. Je suis pas arrivée à la bonne destination, du coup. Mon premier tournoi, j'ai joué dans deux équipes différentes. Pour un coup d'envoi, j'ai déjà fait un rétro un coup d'envoi. Ça, je pense que c'est possible. <rire> possible. En vrai, possible. tout est possible. Vous êtes en quelle année De quoi Des équipes. Je sais pas, j'étais petite. La fois, c'est la deuxième. C'est la deuxième ouais. Ouais. Bah, elle était vraie. Ah, alors, <rire> mais... Attends, je suis sûre que c'est la... Celle faut, est faut, c'est le train. Ah, mais ça, c'est typiquement le truc qui peut t'arriver, en fait Oui <rire> en fait oui, bah, c'est vrai En ça m'a arrivé ça... Personne ne s'est posé de questions sur le rétro ou ouais, moi, je vois. <rire> J'ai débuté à 10 ans euh, le rugby, en école de rugby. C'était dans un petit village où euh, toute ma famille est passée dans ce club. La première fois que je fais du ski, j'avais 10-11 ans. J'ai failli mourir en tombant dans un ravin. En <rire> oh, bon Je bon me suis bon. accrochée à la bon. corde au <rire> dernier moment avant de tomber dans le ravin. Et c'est mon frère qui m'a sauvée, qui était avec moi et qui m'a remonté. Et la troisième anecdote, en étant jeune, j'étais un petit peu hyperactive. La maîtresse, elle a mis à peu près 6 mois à me faire oui. rester assise durant tout un cours sur une chaise simple jailleux jouer, je sorte jouer dans la cour. Je sais pas, entre la première... Vas-y, on sait quand même Ouais, la première... Ouais, la première. C'est plus tard.